Amis de l'interopérabilité et du libre, bonjour Voyons dans cette vidéo comment, avec QGIS, définir un style raster suivant la norme OGC-SLD pour Style Layer Descriptor. Chargeons d'abord une couche raster, ici un modèle numérique de terrain ou MNT. Par clic droit, ouvrons le menu contextuel pour nous recentrer sur ce MNT. Puis, toujours dans le menu contextuel, Ouvrons la fenêtre de propriété de la couche. Modifions le style par défaut, par niveau de gris. Choisissons par l'option « Pseudo couleur à bande unique », une palette de couleurs appropriée et cliquons « Classer ». Nous pouvons entre autres choisir le nombre de classes de notre choix ou inverser la palette. Lorsque le résultat est satisfaisant, appliquons la palette au raster. Nous disposons d'un menu déroulant « Style » en bas à gauche de la fenêtre. Sélectionnons « Enregistrer le style ». Cependant, l'option permettant de sauvegarder un style en SLD est probablement absente. Il nous faut donc trouver une alternative sous la forme d'une extension AQGIS. Refermons la fenêtre des propriétés et dans le menu principal, cliquons sur Extensions, Installer, Gérer les extensions. Recherchons l'extension SLD 4 Raster et installons-la. Ceci fait, l'icône SLD 4 Raster apparaît dans la barre d'outils de QGIS. Lançons cette extension. Il nous suffit alors de choisir le raster concerné, de générer le SLD correspondant, éventuellement de vérifier le code XML. Nous pouvons ensuite enregistrer sous forme de fichier SLD pour un usage ultérieur. Nous avons aussi la possibilité d'enregistrer directement un SLD sur un GeoServer en utilisant le bouton Upload to GeoServer.